Ça tourne, et hey ben bah bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette chasse aux champignons un, un, un vlog, on peut dire ça, un peu spécifique Puisque ben bah on va chasser le champignon Alors pour chasser le champignon, il faut se mettre comme le champignon Comme ça et faire le cri du champignon Un magnifique champignon comestible Par exemple, ceci c'est une espèce très comestible Bah non c'est rouge, c'est comme cela là-bas, sans tomber, sans tomber, sans tomber Hop là, c'est comme ceux -là. ils ont l'air extrêmement comestibles, n'est-ce pas Eh bien, ils ne le sont pas mangeables, parce qu'ils sont rouges à point blanc. Après, tu, tu peux essayer, mais je ne garantis pas que tu, tu pourras raconter ce qui t'est arrivé. Oh putain C'est comme dans The Last of Us, les champignons, ils poussent une magnifique trouvaille, un os de gligli des montagnes. Il doit encore se cacher quelque part, ça doit être encore un coup de l'amour sport. Là, on a changé de coin, maintenant on est parti dans les Vosges, c'est-à-dire on est à la région à côté de l'Alsace. Ben, parce qu'en fait en il y a les chemins que je connaissais ils sont vachement pratiqués par les touristes du coup on est à l'espère dans forêt dans les Vosges Et là il y a plein de champignons Là je suis par terre là je sais pas si vous les voyez il y en a tout plein Et euh, le truc c'est qu'il y en a plein qui sont pas comestibles Du coup même si vous y connaissez un tout petit peu ou que vous pensez que c'est comestible je vous conseille quand même d'aller voir en pharmacie Parce que la baie, pour vous confirmer si oui ou non Il n'y a aucun risque Parce qu'il faut faire très attention avec les champignons Les champignons. Ouf Ah c'est un bleu mais. Enfin, c'est un bolet bleu mais. Et là si on frotte il devient bleu. C'est Ça qu'on l'appelle le bolet bleu. Regardez, il était caché comme un steak, un steak caché. Ah ça c'est beau ça Ça c'est beau. Oh putain mais il y en a plein Ça c'est du champignon ça Non franchement c'est classe. On va continuer Je suis sûr on peut trouver un champ avec que des comme ça. Là j'en ai trouvé 3-4 comme ça. Ah mais tu filmes encore, Je ne peux même pas me reproduire avec un arbre tranquillement, bonjour la pudeur donc Ça c'est un cep là on en a un, là on en a un autre, ah celui-là il est tout glu hein, par contre, ah il a moisi il est tout mou là, Ouais, et puis il s'est fait pouffer, on voit la différence, celui-ci ça fait plus longtemps qu'il est là, que le, là il est tout blanc donc il n'y a aucun risque. Le plus beau, quand même, c'est celui-là pour moi, parce que celui-là, il est tout blanc. Voilà tout ce qu'on a ramassé, ça fait quand même beaucoup. Le plus beau de tous, c'est le petit cèpe de Bordeaux, qui est en plus tout blanc. Les autres sont un peu jaunis, c'est des euh... Bordeaux bleutés, quand on touche, ils deviennent bleus. Donc voilà, mais c'est beaucoup de bolet. On va faire expertiser tout ça auprès d'une personne pointue, mon daron, qui connaît par cœur les champignons. Et après, bon, on va les cuisiner. On va les manger, on va voir si on meurt ou pas. Je vais remettre les cailloux de l'artiste peintre Pablo Voilà. Il faut savoir qu'en Alsace, il n'y a pas que des champignons. Il y a aussi beaucoup de cascades, de forêts et autres. C'est une très belle région dans laquelle on peut trouver divers espaces forestiers dans lesquels vous trouverez bah, des champignons, des animaux, des cascades, des roches, des vestiges et plein d'autres choses qui sont très intéressantes à voir. C'est pour ça que bah, j'en fais la promotion. En plus d'y habiter, je vous conseille fortement d'y aller en vacances parce qu'il y a plein de points sympas à voir.